Bienvenue à tous et euh, première chose, c'est où êtes-vous et euh, dans quel pays, dans quelle ville et dans quel lieu <rire> Ça m'intéresse. Moi, je suis pour une fois sur Paris, euh, ça change, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est est, voilà, d'où est-ce que vous vous connectez euh, J'ai eu l'impression Belgique, Bruxelles, mon appartement confiné. Yes, ça y est, je bosse à l'international, c'est la classe. Merci Sylvie. Les autres, dites-moi voilà où est-ce que vous êtes, comment est-ce que ça se passe euh, euh, je sais que euh, en France, c'est confinement à partir de 9h. En Espagne, c'est confinement à partir de 11h. Arcueil, <rire> Guy, comme Sylvie, mais pas avec Sylvie. Euh, oui, donc il y a trois Bruxellois. Yes. Euh, Arcueil, France, Poitiers, télétravail. Yes. Bon, écoutez, tout ceci me, me réjouit. Euh, L'idée, c'est, euh, avis, dites-moi aussi comment vous allez. C'est important pour moi, l'Abervrac. Alors, j'imagine que c'est en Bretagne. <rire> euh, Dites-moi comment vous allez et euh, tout de suite, j'en profite parce qu'il y a toujours un poil de décalage avec euh, cette histoire de chat. Dites-moi euh, si vous avez des questions et où euh, commencer à réfléchir si vous avez des exemples, des mises en situation, des cas euh, que vous voudriez partager. Car le but sur ce webinaire, c'est bien sûr de vous donner des outils, mais de vous montrer déjà aussi comment les appliquer. Et pour ça, rien de mieux que de partir de vos cas à vous. Donc, comme je vous le disais, le but, c'est euh, savoir comment euh, rétablir ou établir une communication fluide ou plus fluide avec un manager, votre manager. Euh, pour ça, en fait, on ne va pas démarrer sur les situations qui sont déjà sous tension. On va plutôt partir des euh, situations où la communication est positive et pour autant, déjà, il y a des incompréhensions possibles. De là, on va venir sur euh, euh, parler de cadres de référence et du coup aussi euh, de euh, des rôles de manager manager, puis aller de cette histoire de rôle à euh, questionner ou se poser des questions sur notre rapport à chacun, à l'autorité, et euh, arriver enfin donc à la situation sous stress et à l'analyse de ce qui peut se passer lorsqu'on est sous stress. Mais ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer que la communication, pour qu'elle soit fluide, ben, en fait, le plus simple, c'est de partir des moments où elle est fluide et de vérifier comment est-ce qu'elle peut rester fluide le plus longtemps possible. Euh, et bien évidemment, encore, comme je vous le dis, euh, moi, je vais vous donner des exemples. J'espère euh, que vous en avez, parce qu'il n'y a rien de mieux que de partir de vos situations à vous. Voilà pour le plan, pour le programme. Est-ce que ça vous va Est-ce que euh, vous avez ce que, a priori, là, comme ça, est-ce que vous voyez un gros truc qui manquerait dans ce que je vous propose Chloé dit que c'est bon, Joël dit que c'est bon, Guy, il fait ça, j'adore les, les émojis, je m'y suis mis récemment, je commence à trouver ça assez drôle. Bon, alors, on va commencer par justement le cas où la communication est positive et fluide. Et pour ça, je vais vous raconter un exemple. Euh, la semaine dernière, je bossais avec euh, un patron de boîte, et euh, à un moment dans la conversation, donc on bossait, il y avait lui et il y avait sa directrice de la communication. Puis on, on parlait de cas particulier qui voulait travailler avec moi, Bien à un moment, il me dit, j'ai quand même un problème, puisque je vous ai sous la main, euh, je n'arrive pas à communiquer avec mon big boss, donc le patron de la maison. Big. Et il me décrit, il me dit, en fait, j'ai rien de particulier, ça se passe bien, mais je n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne, comment il communique. Ce qui est drôle, c'est que la directrice de com à côté dit, ah bon, ah bon ben pour moi, c'est hyper facile. Et on commence à discuter de ça. Il commence à se rendre compte qu'en fait, c'est plutôt une manière de parler, une manière de s'exprimer qui correspond bien à l'un, à lui en l'occurrence, et pas vraiment à l'un. Puis quand ils ont continue à creuser, ils se rendent compte que la manière qu'avait mon client de parler, en fait, ne correspondait pas trop à la directrice de la communication qui en profite pour lui dire que c'est pas tellement sa manière de parler à elle et que s'il pouvait un tout petit peu changer sa manière de parler quand il s'adressait à elle, ça lui simplifierait la vie. Je vais rentrer dans, dans, dans, dans le détail de ce qui se passe. En fait, euh, nous avons tous une perception du monde qui est différente de celle de nos voisins. Elle est particulièrement individuelle, bien sûr, mais malgré tout, on pourrait, pour se simplifier la vie, les regrouper en six grandes catégories. Il y a un monsieur qui a fait ça, qui s'appelle T.B. Keller, T-A-I-B-I, -I, plus loin, Keller, K-A-H-L-E-R, et il a détaillé euh, euh, six grandes perceptions du monde. Perception du monde qui serait la perception du fait, la perception, c'est-à-dire qu'on voit le monde au travers du filtre du fait, des informations factuelles, le filtre des émotions, des ressentis, le filtre des opinions et des valeurs, le filtre de plutôt du fun, de la complicité, du clin d'œil, de l'humour, le filtre de l'image et enfin le filtre de l'action. L'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est l'idée que euh, lorsque nous communiquons euh, euh, sur, à propos d'un fait particulier, nous pouvons avoir, pour raconter ce fait, des euh, visions très différentes. C'est l'exemple de l'accident auquel j'ai assisté en, en seine et à l'époque où j'habitais en seine et -Marne. Et quand le gendarme est arrivé, moi, j'ai commencé par expliquer qu'il était à peu près 10h25 quand l'accident avait lieu, que la voiture rouge arrivait de tel endroit, que la voiture bleue était sur le même point, et que, bim, il s'était percuté, et que, a priori, vu de ma fenêtre, c'était un refus de priorité. Ensuite, quelqu'un est arrivé euh, en disant « Je suis désolé, monsieur le gendarme, mais je pense quand même que ça fait suffisamment de temps qu'on dit que ce euh, rond-point est dangereux, etc. » Filtre des opinions. Et enfin, une personne est arrivée, une femme, très émue en disant « J'espère que tout le monde va bien. Euh, je, je, cette personne visiblement a eu mal. En tout cas, moi, j'ai eu très peur. » Filtre des émotions et des ressentis. Donc, rien que en cinq minutes, on avait eu trois filtres de perception différents. En l'occurrence, avec le manager comme avec n'importe quelle autre personne, vous allez vous retrouver régulièrement confronté à cette chose-là, que même en communication positive, nous ne voyons pas le monde de la même manière. Et nous avons des gens qui, euh, euh, à propos de la même réalité, vont rentrer par des fenêtres différentes. Exemple, le manager, donc mon client, euh, lui, sa perception, c'est plutôt les émotions et les ressentis. Et donc, quand il rencontrait euh, sa directrice de la com, il commençait par lui demander de ses nouvelles, savoir comment elle allait et euh, vérifier des euh, nouvelles de ses enfants. Ce qui, pour la directrice de la com, n'était pas du tout sa version et elle, elle était plutôt sur action, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, ici, tout de suite. Et donc, elle prenait ça pour quelque chose un tout petit peu tartine de la crème et ça l'agaçait. Mais comme c'était son manager, elle n'osait pas lui dire. Comme c'était son manager, elle n'osait pas lui dire, elle n'osait pas lui dire ce qui pour elle, était plus confortable. D'autant plus paradoxal que lui, en fait, il pensait, en faisant ça, faire quelque chose d'agréable pour elle. Vous me suivez jusque-là L'idée que euh, nous voyons le monde pas de la même manière et que quand il y a un rapport manager-manager, souvent, c'est encore plus difficile, on verra après pourquoi, pour de le dire. En l'occurrence, il se trouve que donc, euh, mon client, avec sa directrice de la com, ben avec le, le Big Boss, que moi, je n'ai pas rencontré, il y a de fortes chances que le Big Boss en question était lui aussi, est lui aussi, plutôt dans le filtre, la perception, action. Donc, ça va bien la dire comme, et ça ne va pas trop à mon client. Est-ce que jusque-là, tout est clair Est-ce que vous me suivez jusque-là Ça s'applique pas seulement à manager-manager, on est bien d'accord. Il se trouve que dans manager-manager, il y a souvent le fait qu'il ne faudrait pas trop le dire. Bon, Charles, Sylvie, mon courage à continuer. Donc, une fois qu'on a posé cette question-là, déjà, vous pouvez vous demander, vous, ben Comment est-ce que moi, j'aurais tendance à voir le monde par rapport à ces six filtres que je vous redonne Émotions, ressentis, informations factuelles, opinions, valeurs, euh, euh, l'image, le, les métaphores, la prise de recul, l'action, et enfin, la réaction, le fun, le filtre. Ça va jusque-là Moi, a priori, comment est-ce que je rencontre le monde qui m'entoure Et mon manager, a priori, si je réfléchis, Comment est-ce qu'il rencontre le monde qui l'entoure Pour ça, écoutez comment vous vous parlez, pensez à quel est le visage que vous portez, que vous proposez aux gens la plupart du temps quand vous êtes en positif, et même chose pour votre manager. Première chose. Euh, C'est clair, dit Stéphane, mais quid de l'empathie L'empathie, je vous rappelle que ça consiste à parfois se mettre à la place de l'autre, virgule, sans jamais oublier qui on est. Et donc, l'idée, ça va être de se rendre compte que l'autre peut avoir un filtre différent du nôtre, sans pour autant renoncer à notre filtre dominant. Nous avons un langage, une perception du monde qui s'exprime en particulier dans notre non-verbal et dans notre verbal dominant, et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de langue supérieure à l'autre, et il faut bien partir de la nôtre. Donc, partons déjà de cette idée-là. Quelle est ma langue De la même manière que euh, moi, quand je rencontre un espagnol, ce pas parce que je parle espagnol quand je parle avec lui que pour autant, j'oublie que ma langue maternelle reste le français et restera le français jusqu'à la fin de mes jours. OK, là-dessus ça, ça va, Stéphane Sur l'empathie Attention à ne pas complètement jumper de l'autre côté. Nous restons chez nous, nous restons nous-mêmes. Restons centrés sur nous. Pour la communication, c'est probablement la chose la plus importante qui soit. Donc, euh, ça, c'est pour, quand on est en communication positive, je vous je vous apprends, ou je vous rappelle, que nous avons un filtre, une perception du monde qui est différente et qui s'exprime en particulier dans notre langue verbale, non-verbal. Non verbal. Ensuite, deuxième chose, euh, nous avons tous, et ça j'ai eu l'occasion d'en parler à, à plusieurs fois déjà pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, nous avons tous un cadre de référence. En dehors de la perception, nous avons un cadre de référence sur le monde lié à notre histoire, à plein d'autres choses, et en particulier lié aussi, en ce qui concerne la vie professionnelle, à notre rôle. Dans l'équipe. Le manager a un rôle particulier et moi, en tant que manager dans cette équipe, j'ai un rôle particulier. On pourrait dire que le manager, son rôle particulier, c'est donner la direction, maintenir le cadre. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un webinaire précédent sur rapport avec l'équipe, euh, du manager avec l'équipe. Moi, mon manager, mon rapport et enfin, mon rôle est souvent lié à une fonction. Euh, par exemple, si euh, la directrice de la com, et bien, son, son, dans au sein du comité du conseil d'administration, pardon, du je vais y arriver, comité directeur, son rôle est particulièrement de spécialiser sur les, euh, les questions de la communication, pour rendre son euh, collègue directeur opérations plutôt sur la gestion des opérations day-to-day. Day. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, chacun a un cadre de référence et une vision différente sur la réalité, aussi liée à son rôle. Et donc, moi, quand je rentre en relation avec mon manager, il n'y a pas de, il n'est pas question que de dire qu'un cadre de référence est supérieur à l'autre, qu'on faire aussi à ce que disait Stéphane. Je peux quand même faire preuve d'empathie et me dire, OK, commencer à réfléchir à comment est-ce que lui ou elle, manager, voit ma réalité vue de sa fenêtre. Et encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il y a un cadre de référence qui est supérieur à l'autre. Donc, euh, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, je constate que cet exercice d'empathie, encore une fois, je vous promets qu'on n'a pas répété avec Stéphane, cet exercice d'empathie, je constate qu'il est particulièrement compliqué dans les gens qui parlent avec moi lorsqu'il y a figure d'autorité. Et là, euh, j'invite euh, tous ceux qui sont présents virtuellement ici à un moment se questionner avec c'est quoi mon rapport à l'autorité. Euh, J'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de discuter avec une jeune femme qui me parlait dans son rapport à sa manager, c'était une femme. Et elle me dit il y a toujours ça qui se passe, j'ai l'impression vraiment qu'elle ne m'écoute pas, qu'elle ne me comprend pas, euh, qu'elle ne, ne, ne fait pas attention à ce que je veux, qu'elle ne comprend pas ce que je veux. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans, dans ce qu'elle m'a dit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, je lui dis, mais au fait, est-ce que ça s'est passé déjà dans, avec d'autres managers Oui, c'est vrai que c'est assez régulier. Je lui dis, et donc, toi, ton rapport au management, c'est quoi ben, je constate que c'est assez conflictuel. Et ça a toujours été un peu comme ça. Et en y réfléchissant, euh, elle s'est rendue compte aussi que lorsqu'elle était en rapport avec sa manager, il y avait souvent des émotions très fortes euh, qui naissaient. Ça, c'est deux indicateurs très intéressants dans votre rapport à l'autorité. Se demander si, un, il y a des choses très récurrentes qui se passent, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à tel ou tel manager, mais c'est lié à « j'ai un manager ». Et la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est quand vous voyez apparaître des émotions euh, ou des sentiments qui sont un peu illogiques par rapport à la situation, par rapport à euh, en train de se jouer. L'exemple, euh, euh, la phrase classique, c'est « je ne sais pas ce qui m'a pris j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça ». Vous voyez ce genre de, de, de commentaires qu'on peut faire a posteriori sur une situation. Ce sont deux indicateurs assez forts du fait que nous sommes peut-être en train de rappeler, sans nous en rendre compte, des choses qui datent de notre passé, et en particulier du rapport aux figures d'autorité que nous avions dans notre enfance. Que ce soit nos parents, éventuellement nos grands-parents, éventuellement euh, des frères ou des sœurs aînés, ou éventuellement aussi des premières figures d'autorité externes que nous avons eues, c'est-à-dire nos profs, nos instituteurs, etc. Ça, ça, ça vous parle, ça Donc, se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai un rapport difficile à l'autorité, souvent, euh, si vous vous questionnez par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que il est possible que par rapport à tel ou tel manager, en fait, je suis en train de coller sur les épaules euh, le visage de euh, ma maîtresse de CM2 qui était si méchante, en particulier avec moi, en tout cas, c'est comme ça que je vivais. ou bien euh, de euh, mon père ou de ma grand-mère, etc. Est-ce que là-dessus, c'est OK par rapport à ça Parce que vous allez voir que du coup, ce n'est pas exactement la même intervention qu'il faut faire. Tant qu'on est sur du ici et maintenant, quelque chose qui peut s'analyser au travers de l'état du moi adulte, est, euh, donc, on peut le faire de manière rationnelle. Lorsqu'il faut ce qu'on appelle couper un lien, euh, un sentiment élastique, c'est-à-dire quelque chose qui arrive de, de, du passé très, très vite, c'est plutôt quelque chose qui se gère avec un thérapeute ou avec un coach très bien outillé. Je pense qu'il vaut mieux aller voir un thérapeute. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est aussi de se demander quelle est l'intensité de l'émotion et est-ce que je suis vraiment toujours dans un, un état euh, euh, rationnel quand je suis dans la situation conflictuelle avec le ou la manager euh, donc, le, le dernier euh, dernier point important. Euh, lorsqu'on est, euh, lorsque j'écoute les gens me parler de leur situation de tension avec euh, leur manager, je constate que euh, très souvent, euh, c'est comme si, et on revient à, à la question de, du rapport à l'autorité, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était coupable et quelqu'un qui était victime. Il y avait un persécuteur ou une persécutrice et il y avait une victime. C'est particulièrement fort lorsqu'on est dans une situation manager-manager. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose là qui se joue autour du principe d'autorité. Et euh, c'est important aussi, de se, dans, pour, pour sortir de, ce, de cette impasse, parce que évidemment c'est une impasse, pour sortir de cette impasse, il est important de se rendre compte que dans la communication, le plus important, c'est pas A et B, les deux, euh, les deux personnes qui sont en lien dans la communication, mais c'est bien évidemment le processus de communication. Il est totalement inutile et inefficace si on veut fluidifier le processus de communication avec qui que ce soit, et en particulier avec un manager, il est complètement inutile de se demander qui c'est qu'a commencé, comme lorsque nous étions petits. Donc, il est au contraire vraiment fondamental de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans le processus Qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qui fait que le processus dérape Et donc, que nous arrivons à un moment, elle ou lui et moi, sous stress. Et la question, encore une fois, c'est quelque chose qu'on apprend en systémique. La question, ce n'est pas de savoir qui c'est qui a commencé, parce que souvent, si on remonte le film de quelques images, on se rend compte que nous étions déjà sous stress avant. Donc, le plus important par rapport à ça, c'est de se dire, dans le processus, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et le processus, c'est par définition quelque chose que nous faisons à deux. Lui, elle et moi. Donc, plutôt que de savoir qui c'est qui a commencé, la question, c'est de faire comment est-ce qu'on peut faire évoluer le processus. Et alors là, roulement de tambour, attention. Il y a quand même une chose qui est sûre dans le processus, c'est que la personne, le terme de l'équation sur lequel nous avons plus la main, c'est nous-mêmes. Donc, plutôt que de vouloir se mettre à la place de l'autre, c'est là où je reviens à cette histoire de l'empathie, d'abord, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre. D'abord, il faut d'abord revenir à soi et se vérifier ce qui est en train de se passer chez nous. Donc, d'identifier des manifestations d'émotions, que ces émotions soient peur, colère, tristesse ou joie, et savoir quoi en faire. Si c'est de la colère, je vous le redis, c'est de faire une demande. Dans tous les, les cas qui m'ont été racontés, en général, l'émotion dominante dans le rapport conflictuel au manager, c'est la colère, que les gens qualifient d'agacement, de frustration, etc. En fait, c'est la colère, c'est ça le nom. Et la colère, c'est la porte possible pour faire une demande. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne me va pas ici et maintenant dans mon rapport avec toi, Géraldin, Géraldine, mon manager. Donc, voilà en fait ce que je veux et donc je te le dis. Mais il est vrai que pour ça euh, nous avons été souvent mal élevés parce qu'on nous a appris quand nous étions petits qu'on ne dit pas je veux on dit je voudrais. En fait au contraire il faut assumer que ici et maintenant je veux ça et c'est pas parce que je dis je veux que j'exige. Ce sont deux choses totalement différentes. Et j'ai tout à fait le droit j'ai tout à fait j'ai même la responsabilité de dire ce que je veux. À mon manager, parce que sinon, ça signifie que lui devrait deviner ce que nous voulons. Et ça, évidemment, c'est impossible. Et donc, ça veut dire que je partage moi aussi la responsabilité de ce qui est en train de se jouer. Donc, faire une demande, se dire que nous avons des fonctions différentes, ça ne veut pas dire que nous avons des valeurs en tant qu'être humain supérieur ou inférieur. Et enfin, se dire que euh, nous voyons le monde de manière différente et que donc, la meilleure manière pour que la personne en face de moi sache ce que je veux, c'est de le dire. Voilà. Par rapport à tout ça, question, exemple, allez-y, parce que maintenant, en plus, je sais comment donner la parole à quelqu'un. <rire> Et la colère du manager. Veux-tu préciser ta question, Joël Qu'est-ce que tu entends par. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas de. Enfin, J'imagine qu'il y a un point d'interrogation qui a. <rire> qui a sauté, mais euh, ça m'intéresse de savoir ce que, ce, que, ce que tu veux dire par rapport à ça. Si quelqu'un veut prendre la parole, il doit y avoir moyen que vous, levez la, vous leviez la main. Si vous voyez comment on fait, surtout, faites-le. <rire> Bonne question, Joël. Ben alors, c'est peut-être pas la même, d'ailleurs, Françoise, ou alors, Françoise, elle, a euh, la capacité de savoir lire dans la tête de Joël. <rire> Donc, dites-moi si vous avez euh, des questions, des remarques, des commentaires. Allez-y. Sur tout ce que je vous ai proposé, il y a des chances qu'il y ait des moments où vous étiez un tout petit peu étonné, surpris, ou bien peut-être êtes-vous absolument d'accord avec tout. Hein toujours, C'est toujours possible. Charles, il y a des gens au bureau, c'est bien. Vous sauvez le monde. Marie-Laurence, ça fonctionne, tant mieux. Allons-y, jeunes gens. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous aviez des rapports, vous étiez intéressé par l'idée de débloquer la communication avec votre manager. Comment gérer la colère de son manager quand on l'a subie Alors déjà, personne ne dit que vous subissez la colère. Si vous subissez la colère de votre manager, c'est votre choix. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. D'une. Donc, la question, c'est quand le manager est en colère, en face de vous, quelle est l'émotion qui, chez vous, s'allume okay Donc, l'idée, c'est déjà de se dire, dites, euh, utilisez, contactez, déjà, prenez conscience qu'il y a une émotion qui s'allume chez vous. Et ensuite, dites ce que vous, vous voulez. Puisque par rapport à ça, ça signifie que si, par exemple, vous êtes en colère face à cette colère, la manière dont il vous parle ou elle vous parle, bah, dites, écoute, je vois que là, tu es en colère, mais la manière dont tu me parles ne me va pas. Donc, je te demande de me parler de manière respectueuse de ce que tu veux. C'est ça la fin de la boucle. C'est si tu es en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne te va pas et donc que tu veux quelque chose à la place. Donc, à la fois, vous faites respecter vos frontières et vous proposez à l'autre de dire ce qu'il veut. Est-ce que c'est OK, ça vous, vous, Françoise, est-ce que c'est OK, ça euh, je, je, Françoise, j'attends ta réponse. Euh, Joël, le manager rentre de congé, une décision a été prise en son absence, il sort de ses gonds en rentrant. Déjà, sorti, faites attention aux images, il sort de ses gonds, ça ne veut rien dire. Il sort de ses gonds, on a l'impression qu'il est déboîté au sens propre. Il est en colère en rentrant parce qu'une décision a été prise en son absence. OK. Si je reviens sur le cadre de référence, est-ce que… Ça peut s'expliquer. Je ne dis pas que je, je cherche pas à justifier. Je cherche, si vous prenez la, la décision qui a été prise dans son absence, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il soit en colère par rapport au fait que la décision ait été prise Petit 1. Petit 2 Ensuite, vous pouvez dire à la personne que vous n'êtes pas OK avec la manière dont il se comporte en ce moment. Et vous pouvez lui dire qu'en même temps, vous avez l ça a l'air parce que vous n'êtes pas dans son corps, mais ça a l'air qu'il ou elle est en colère. Donc, dites, est-ce que par rapport à ça, tu veux quelque chose Oui, ben, enfin, maintenant, c'est trop tard, c'est fait. Oui, d'accord, mais n'empêche que peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait apaiser cette colère, c'est-à-dire permettre que ton équilibre intérieur se rétablisse. À l'avenir, dans le futur, est-ce que tu veux quelque chose Oui, je veux que plus aucune décision ne soit prise en mon absence. Ça paraît difficile car tu vas partir, par exemple, deux semaines en vacances, est-ce qu'on pourrait définir les domaines dans lesquels aucune décision ne doit être prise en ton absence C'est clair, ça Yes Donc, ça veut dire que sa colère est utile pour faire respecter ses frontières à lui. La manière dont il l'utilise, la manière dont il l'exprime, n'est pas OK pour vous. Donc, on peut tout à fait faire respecter les frontières de l'un, vous, tout en invitant l'autre à dire... Ce qui ferait qu'il rétablisse son équilibre intérieur. Yes? Attention, euh, Joël, euh, euh, difficile quand on est hypersensible. Hypersensible, je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, sensible, oui, c'est difficile pour tout le monde de se positionner face à la colère de quelqu'un parce qu'on a souvent l'impression que cette colère est dirigée, dirigée contre soi, contre moi. Non, c'est dirigé contre quelque chose que j'ai fait ou quelque chose qui a été fait. Et c'est sur moi, c'est moi qui suis là au moment où la colère se déclenche. Mais, euh, Ce n'est pas contre moi, c'est contre quelque chose qui s'est passé. C'est une bonne manière pour ne pas laisser rentrer la colère chez soi. Joël, tu me dis si ça te parle. Euh, Daniel, dans un système très hiérarchique, militaire, comment expliquer à son chef qu'on n'est pas d'accord avec lui bah, Déjà, avant de lui expliquer, il suffit de lui dire. Parce que expliquer, attention Daniel, ça signifie que tu vas le faire depuis ton cadre de référence. Donc il y a très forte chance que la personne en face dise ⁇ Je comprends ce que vous voulez, Daniel ⁇ n'empêche que je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bah ben merde. Donc en fait, ce que je veux, Daniel, c'est le convaincre de te, de se ranger à ta position. Donc je recommence. Pour le convaincre, la première chose, c'est de se dire que nous n'avons pas le même cadre de référence. Donc un, lui dire non pas, ou pas seulement que tu n'es pas d'accord, mais lui dire surtout ce que tu veux qui est le convaincre de venir sur telle position. Et pour ça, là aussi, dû, vous m'avez vous probablement déjà entendu parler de ça, dire qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de venir sur cette position. Claire, Daniel Tu me dis ce que tu en penses. Marie-Laurence, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils parlent de façon colérique, ils pensent parler correctement alors que le ton est élevé, le vocable dur. Et quand tu fais remarquer, ils disent que c'est ton ressenti, que tu es trop sensible. Euh, je... je T'invite Marie-Laurence, à dire « Oui, c'est exact, c'est mon ressenti et je ne pense pas que c'est parce que je suis trop sensible, mais c'est exact que c'est mon ressenti. » Et donc, voilà pourquoi je te demande de me parler comme ceci, plutôt que pas comme cela. Voilà pourquoi je te demande de parler plus doucement et en utilisant des mots qui ne sont jamais rabaissants. Est-ce que c'est OK pour toi, Martin ou Martine de me parler dans ces termes. Yes Donc, euh, euh, il pense parler correctement. Alors, encore une fois, c'est une histoire de cap de référence. Je, je, je crois vraiment que certaines personnes, oui, à ces moments-là, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut parler. Et il ne s'agit pas de remettre en question ce cap de référence, il ne s'agit pas de leur faire la leçon ou de leur expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut parler, puisque ça aussi, c'est mon cap de référence. Le plus important, c'est d'utiliser sa colère à soi à ce moment-là pour dire, moi, ce que je veux, c'est que tu me parles comme cela. Et tu as tout à fait le droit de penser que tu parles correctement. Je ne négocie pas là-dessus. Je dis juste que moi, ce que je veux, c'est ça. Dis-moi, Marie-Laurence, ce que tu en penses par rapport à ça. Le plus important, c'est que pour être capable de faire ça, encore une fois, il faut se dire qu'un manager, c'est quelqu'un qui a la même valeur que moi. Et c'est là où ça vient questionner la figure d'autorité que nous avions quand nous étions petits. Ça ne veut pas dire que euh, euh, je constate que parfois, lorsque nous sommes face à une figure d'autorité, nous redevenons un enfant de 8, 10, 12 ans face à une figure d'autorité, c'est-à-dire une personne adulte. Aujourd'hui, bonne nouvelle, nous sommes adultes. Donc, nous avons tous les outils à disposition pour faire respecter notre frontière. Autre question Je comprends, mais pas certaine que celle-là fonctionne euh, je t'invite à ne pas partir de cette dans cette position, Marie Laurence. Si la seule manière de vérifier que ça fonctionne, c'est de le faire. Donc, et la seule manière de vérifier que tu saches faire fonctionner, <rire> c'est de le faire. Ça ne dit pas que la personne va accepter ce que tu dis. Bien sûr, elle peut dire oui, mais bon, moi, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça que tu veux parler. C'est pas comme ça que je veux entendre. C'est pas comme ça que je veux t'écouter. Donc, pour l'instant. Nous, notre conversation s'arrête là. Et je reviens. Dès que ce sera OK pour toi, reviens vers moi et je t'écouterai avec plaisir. Si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, je vous assure que la personne en face de vous va changer d'attitude. Parce qu'au fond, cette personne a envie de communiquer avec vous. D'autres questions, d'autres remarques Il est 59, j'ai le temps d'en prendre une, une dernière. Allez qui vient, c'est que visiblement, on est OK sur l'idée de cette histoire de position. Si le manager pense que justement pense justement qu'il a une valeur supérieure, euh, souvent, les personnes qui officiellement pensent qu'ils ont une valeur, montrent, semblent montrer qu'ils ont une valeur supérieure, en tant qu'être humain, sont des personnes qui sont très inquiets sur la valeur qu'ils ont dans les yeux de l'autre. Donc, en fait, le plus-moins, je me mets au-dessus des autres, la plupart du temps, Eric Bern, dit que c'est tout le temps, le fondateur de l'analyse transactionnelle, en fait, c'est sur base de moins plus, c'est-à-dire je sais bien et donc je surcompense. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, euh, euh, en fait, cette personne, il est probable qu'en ce moment, elle surcompense en s'accrochant à des compétences, en s'accrochant à un rôle, en s'accrochant à sa fonction à une responsabilité sur le fait qu'elle est inquiète sur sa valeur. Et donc, par exemple, ça peut être très intéressant et très utile de dire à cette personne, moi, tu sais quoi je suis euh, tout à fait euh, euh, attentive à ta valeur. Je respecte tout à fait le fait que tu es quelqu'un d'important à mes yeux. Et en même temps, je n'aime pas la parole, la, la manière dont tu me parles. Donc voilà ce que je te demande. OK Uma. Et je vous invite à ne pas faire de lecture de pensée, restez chez vous. Il est 14h, je vous remercie beaucoup, je vous appelle, je vous rappelle ou je vous apprends que le webinaire de la semaine prochaine est sur la peur et les angoisses, bien faire la différence entre les deux et comment gérer l'une ou l'autre. Euh, je pense que enfin, j'ai décidé de ce euh, webinaire en pensant à tout ce que je voyais en ce moment dans l'air du temps, à la fois euh, les, les attentats, à la fois le Covid qui revient. Je me suis dit que ça pouvait être utile euh, de ne pas laisser polluer notre communication par cette confusion entre peur et angoisse. Et je vous annonce, c'est un scoop, attention pour ceux qui sont encore là, que, euh, aux alentours, dans la deuxième partie du mois de novembre, je vous donnerai bientôt les dates, je vais rouvrir ma formation communication efficace pour euh, les personnes qui voudront euh, s'y inscrire. Mais je vous en dirai plus très bientôt. À tout bientôt, prenez soin de vous, inscrivez-vous sur le webinaire euh, pour la, sur la peur, et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, envoyez-moi, mail, WhatsApp, tout ce qui est important pour vous. À tout bientôt Hasta luego.